Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui on va parler mage, on va parler immigration, ça devient n'importe quoi. Il va bientôt falloir un bac plus 12 pour comprendre le système d'immigration sur Rock. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'était pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne.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 Les amis, donc je vous le disais, on a plusieurs mails qui tombent, ça tombe, ça tombe, ça tombe au moment où je récorde. On n'a toujours pas de vidéos de notre amie Kevina ou de Léo ou de son pote Brian pour nous présenter la donne. Et pourtant, on a plusieurs messages qui sont tombés. Je les classe en favoris. On va commencer par le plus ancien, la mise à jour 1068, sable mouvant. Alors cette mise à jour elle est annoncée très très en avance, c'est rare que Lilith nous parle des mages aussi longtemps à l'avance, ils l'ont annoncé 10 jours à l'avance. Le jeu sera mis à jour vers la version 1.068, sable mouvant, à environ 6h UTC. Alors n'oubliez pas, on a changé d'heure les amis, donc 6h UTC c'est plus 7h mais 8h pour nous. Donc on va prendre 3h, hein, 8h11, un horaire un peu bâtard, mais c'est pas grave, avant la mise à jour, vous pouvez télécharger vos données, bla bla, bla, bla, bla, bla. Point 1, tombeau d'Osiris et Ligue d'Osiris. Alors là, franchement, cette mise à jour, elle sent quand même. Bon, on va voir si on prend pas trop de grosses carottes comme d'habitude. La saison 7 de la Ligue d'Osiris est sur le point de commencer. Préparez-vous. À battre, préparez-vous, battre bec et ongle, préparez-vous à vous battre. C'est moi qui ai des problèmes de français, ce n'est pas Kevin. Préparez-vous à vous battre bec et ongle pour le tombeau d'Osiris. Les mecs qui traduisent doivent avoir à peu près 85 ans pour bec et ongles. L'événement de pionnier du nouveau mode de jeu de tombeau d'Osiris, tombeau d'Osiris, sable mouvant, va bientôt commencer. Alors que 7 z sort de leur sommeil, des violentes tempêtes de sable masquent le soleil en Egypte. Une fois la mise à jour effective, vous découvrirez un nouveau mode de jeu, le tombeau d'Osiris, dans lequel vous devrez vous battre dans les sables pour prendre le contrôle de l'Egypte. Alors je ne le lis pas en dessous, en lisant en diagonale, mais est-ce qu'on aura le nouveau système 5 versus 5 Ils ne disent pas qu'on sera 5 versus 5. Tempête de sable sur cette nouvelle carte du tombeau d'Osiris. La carte sera couverte d'une tempête de sable qui bloque la vue des ennemis. On en a parlé dans une vidéo il y a une semaine, un tout petit peu plus d'une semaine. Hein. On le sait, on l'a vu, je vous ai montré des screens et des vidéos sur ce que ça donnerait. Nouvelles compétences dans le nouveau tombeau dosiris. 5 nouvelles compétences seront ajoutées pour vous aider à combattre dans la tempête de sable. Oui, je vous l'ai montré aussi, c'est des compétences qui viennent pour certaines hein, du champion de l'Olympe. Faveur de Chou, Chou du Nanto, spécial dédicace à Ken le survivant, Chou, Dieu du vent celui qui s'élève vous octroie sa bénédiction. Au début de la bataille, toutes les troupes des deux camps recevront la faveur de Chou. Ce qui augmentera leur vitesse de marche pour les aider à arriver plus rapidement sur le champ de bataille. Certaines compétences qui augmentent la vitesse de marche ne peuvent pas être utilisées lorsque vous avez la faveur de Chou. Alors ce n'est pas la fête hein, de Chou, de Chou, on n'a pas tous les buffs en même temps. Ajustement des bonus d'occupation et des compétences. Dans le nouveau tombeau d'Osiris, nous avons ajouté... De nouveaux bonus d'occupation pour certains bâtiments et retirer certaines compétences. Bon, il va falloir tester pour voir ce que ça vaut. Point 3, le tombeau d'Osiris. Dans le tombeau d'Osiris, les officiers titrés, les chefs d'alliance et les capitaines de garnison peuvent désormais, désormais retirer manuellement leurs troupes de la garnison. C'est pas mal ça, ça c'est cool. Point 2, nouvel équipement prochainement. Donc c'est tout pour le nouveau tombeau. Ils précisent pas qu'on est bien en 5 versus 5, pourtant euh, on le sait, on l'a vu et ils l'ont même dit dans une autre match, c'est étonnant parce que c'est quand même le gros truc quoi, à moins qu'ils aient changé d'avis et que c'est un autre mode de jeu encore. Point 3, donc dans le tombeau d'osier. Non, on l'a déjà vu, point 2, grand point 2. Nouvel équipement prochainement. Ajout d'équipement de commandement légendaire que vous trouverez à la forge après la mise à jour. Donc dès le 17, la forge, on a les nouveaux équipements. De nouveaux plans seront également ajoutés à l'avenir. Alors là, la prochaine ligne, quand j'ai commencé à la lire, ça m'a déjà brûlé les yeux. À la boutique VIP. Mon Dieu, pas de VIP nouveau, niveau 19, déjà le 18, je galère à l'atteindre. Ajout de coffres de fragments de plans aléatoires légendaires, récolte et des coffres, donc il précise. Il rajoute des plans aléatoires pour les, les items légendaires de récolte, hein, c'est pas la teuf. Et des coffres de fragments de plans aléatoires en commandement. Point 3, amélioration et ajustement de la saison de conquête. Dans le royaume perdu, vous pouvez désormais rejoindre des alliances dans d'autres royaumes et migrer au sein du royaume perdu. Ça c'est intéressant dans le royaume perdu. Donc quand vous êtes sur le KvK, on peut désormais rejoindre des alliances dans d'autres royaumes. Ça allait, ça fait corps hein, avec ce qu'ils ont créé. Les unions, si vous vous souvenez bien, hein, où on peut faire des alliances inter, enfin des coalitions inter-royaumes. Ça, c'est très très bien. Dans d'autres royaumes, rejoindre des alliances dans d'autres royaumes et migrer au sein du royaume perdu. Combien de passeports ça va coûter Est-ce qu'ils ont refondu le système ou pas On peut désormais rejoindre n'importe quelle alliance de notre camp, quel que soit le royaume. Ça, c'est bon. Quand la saison se termine et que la période d'immigration commence, vous pouvez demander à migrer vers n'importe quel royaume de votre royaume perdu actuel. Une fois la demande approuvée, vous pourrez immigrer dans le royaume avec un nombre de pages de passeport inférieur à celui dont vous auriez eu normalement besoin. On le savait, ça. De plus en plus d'informations sont rajoutées à la page principale de la saison, 7 jours avant le début de la période d'immigration. Là, ça a pas l'air d'être une nouveauté, hein. c'était euh, déjà le cas, sauf s'ils ont encore diminué le nombre de passeports, je pense pas. Point de sachant qu'en plus, hein, le nombre de passeports diminuait vraiment pour ceux qui avaient un niveau éclaté en termes de puissance. Ou un niveau faible hein, sans être éclaté ou les jeunes joueurs. Donc amélioration de la disposition de la page principale de la saison de conquête. Point 3, ajout de la, commande, de la commandante Marguerite Ière à la taverne légendaire. Bon, la Marguerite première c'est pas non plus euh, le commandant de ouf mais on prend, on prend, on prend. On prend. Optimisation des tavernes des otars et défenseurs de droit. Réduction de 3 jours à 1 jour de la durée des événements tavernes des otars et taverne défenseurs de droit. Ok. Ajustement du nombre de commandants disponibles à la taverne des otars de 2 à 1. Alors, ajustement, c'est nerf. Hein. Là, on passe de 2 à 1. Dans la taverne des otars et la taverne des défenseurs de droit, le commandant n'est plus verrouillé une fois qu'il a été sélectionné. Avant la fin de l'événement, vous pouvez librement changer le, commandement le commandant sélectionné de la liste. Là... Je comprends pas bien ce que c'est, j'ai jamais eu accès à cette taverne. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si pour vous c'est parfaitement clair. Pour moi, ça ne l'est pas. Vous pouvez changer le commandant de votre choix à tout moment. Ok Ajustement des récompenses que vous obtenez dans la taverne des Otars, défenseur de droit, obtenir des objets, blablabla. Ok. Rien de ouf et qui concerne que très peu de joueurs. Point 4. Amélioration de l'immigration. Et là, sortez vite un bloc note, un stylo, une demi-feuille à 4. Parce que là, il va falloir noter à mon avis. Optimisation des règles d'immigration pour les royaumes qui viennent d'entrer en saison de conquête. Donc, qui sont en saison 4 de KVK. Après être entré en saison de conquête. Et avant de commencer, sa première histoire. Donc, vous, êtes, vous venez de finir votre saison 3. Et donc, vous arrivez de KVK. Vous êtes dans ce cas-là. Un royaume peut accepter jusqu'à 150 immigrants par saison. Autant dire une grosse alliance. Après la fin de sa première histoire, il peut accepter 500 migrants. Donc 4 alliances ou 3 très grosses alliances. Consultez la messagerie du jeu pour plus d'informations. T'inquiète, on va la consulter. Et ça, ça s'ajoute à toutes les autres règles et contraintes d'immigration. Lors de l'immigration, les ressources qui dépassent la capacité de ressources protégées de votre réserve, seront perdus. Euh, bah ça, on le savait, en fait, c'était déjà le cas. Point 5, autre optimisation. Et là, normalement, comme d'habitude, je vous le dis, hein, c'est là que Lilith nous glisse tranquillement les petites carottes. Donc, autre optimisation. Point 1, ajout du filtre ingénierie. Bon, ok, ça sert à rien, ils ont voulu se faire plaisir. Point 2, les troupes et armées ralliées vaincues sur la carte seront différenciées des troupes normales dans la vue stratégique. Bon, là, écoutez, je demande à voir hein, et je ne sais pas ce que ça change et qui a demandé ça, qu'est-ce que ça va apporter. Je suis extrêmement sceptique. Point 3, optimisation de la téléportation de ville depuis le royaume perdu. Quand vous retournerez dans votre royaume d'origine depuis le royaume perdu, vous serez placé dans la province. 1. province la plus en haut à gauche du royaume si possible. Donc en gros, maintenant, quand on revient du KVK, on n'est plus mis n'importe où, dans n'importe quelle province de niveau 1, mais tout le temps en haut à gauche. Pourquoi Pourquoi Pourquoi faire ça Ça sert à quoi Franchement, on était bien à être dispersés partout. Bon, sachant qu'après, on fait tous un, un TP hein, au centre, hein, sur les terres du roi, donc je ne comprends pas. Point 4, optimisation du problème d'affichage et de logique de déclenchement du lot. Offre spéciale mensuelle. Quand ils l'écrivent comme ça, laissez tomber. Quoi. Suite à l'apparition du lot, le contenu disponible pour le mois ne changera pas suite à votre immigration. Bon, là, je ne vois pas bien non plus qui était pénalisé par ça. Je pense que c'est plutôt eux, Lilith, qui étaient pénalisés par ça. Voilà pour cette mise à jour, surtout ce qu'il faut retenir, hein, c'est le nouveau système d'immigration encore une fois modifié. Le fait qu'on va pouvoir, là la grosse news, hein, rejoindre n'importe quelle alliance de notre camp. Et pour finir, notre camp, alors est-ce que notre camp c'est notre union Est-ce que c'est notre camp de départ Il faudrait vraiment préciser ce qu'ils entendent hein, par euh, camp ou est-ce que c'est le camp au sens euh, comme dans Light and Darkness ou dans, euh, dans euh, Orléans, la bataille d'Orléans où on a des camps au départ Bref, on va bien voir. Et puis, le nouveau système du tombeau, impatient de le tester. Et justement, il nous parle, il nous a envoyé un mail complémentaire, optimisation de l'immigration et petite surprise du matchmaking. Il revoit encore le matchmaking. Alors, c'est bien qu'ils le disent parce que souvent, ils font des modifs sur le matchmaking. On n'est même pas informé. Nous avons, salutations gouverneur, nous avons optimisé les mécanismes de matchmaking et d'immigration pour corriger le problème qui faisait que les royaumes qui étaient en saison de conquête pour la première fois étaient souvent à paris. Alors, étaient souvent appariés à des royaumes bien plus anciens. Alors là, le à parier, il est quand même osé. Suite à l'optimisation, tous les royaumes qui entrent pour la première fois en saison de conquête seront automatiquement inscrits à l'histoire hymne héroïque par défaut Alors là, Lilith s'est bien rendu compte que beaucoup moins de royaumes prenaient hymne héroïque que les nouveaux KVK allaient drainer du monde du coup pour que ça continue d'être fait ils mettent tout le monde en hymne héroïque à leur place, je ferai beaucoup plus simple hein. je passerai en saison de conquête tous les royaumes enfin tous les royaumes je sortirai hymne héroïque de saison de conquête je ferai une étape de KVK 4 le quatrième KVK comme le 3 c'est Light and Darkness et bien le 4 c'est forcément hymne héroïque et après, à partir du 5e, on a accès à tout. Ça serait beaucoup plus simple de créer un nouveau palier. Le matchmaking commencera quand tous les royaumes seront prêts. Les royaumes qui sont en saison de conquête pour la première fois ne sont pas appareillés à, à ceux qui sont entrés dans le royaume perdu plus tôt. Ça, il l'avait dit. Par ailleurs, afin de protéger l'immigration ordinaire des gouverneurs et en vue d'atténuer l'impact du flou d'immigration sur les royaumes, on croirait lire sorte sortefeu, le quota d'immigration intersaison des royaumes qui sont pour la première fois en saison de conquête passe à 150 hors immigration spéciale, valable uniquement pour les royaumes qui sont entrés en saison de conquête suite à la mise à jour de la version. Donc en gros, ils nous redisent ce qu'ils nous ont dit les royaumes qui finissent un hein, KVK saison 3 ne pourront accueillir que 150 migrants hors immigration spéciale. Alors l'immigration spéciale c'est maximum 3 tickets qu'on a euh, en, en stock, hein, donc ça fait 153. Ça limite pour ceux qui voulaient faire des très grosses migrations, 150 c'est peu encore une fois, c'est qu'une très grosse alliance. Une fois que les royaumes qui sont pour la première fois en saison de conquête ont terminé l'histoire hymne héroïque. ils peuvent s'inscrire pour n'importe quelle histoire de saison de conquête et sont à avec n'importe quel royaume en saison de conquête. Le quota d'immigration intra-saison passe à 500 hors immigration spéciale. Ce qu'il faut retenir tout ça, c'est quand vous allez finir Light and Darkness, vous allez arriver en KvK, Saison 4 et vous ne pourrez combattre que des royaumes qui viennent d'arriver également en KvK saison 4. C'est quand même assez étrange de faire ça sans créer de nouveaux paliers qui plus est vous ferez forcément le KvK hymne héroïque. Qui était, c'est sûr délaissé. Pourquoi ce choix Est-ce qu'il y a eu beaucoup de plaintes sur les royaumes et des joueurs de la part de euh, auprès de Lilith hein, sur le support je n'en sais rien du tout. En tout cas, c'est très étrange ce système de nerfs. Ce nerf se rajoute, enfin cette modification y compris de l'immigration, se rajoute à plusieurs mécanismes, notamment celui de la limitation du nombre de slots qu'on a par la suite. Le fait qu'on ne peut pas aller sur des royaumes qui ont moins de 90 jours d'ancienneté par rapport à l'ancienneté de notre compte. Bref, si on résume... Tout ce qui est fait en termes d'immigration, l'élite va devoir faire une page spéciale pour nous expliquer. Et regardez ce que je vous disais, si on va sur les KVK, on a bien, hop là, on a bien les saisons de préparation. Il y a une règle particulière, personne ne peut immigrer. Saison 1, pareil, personne ne peut immigrer sauf quand on est dans la même région. Donc ça commence à devenir compliqué. Ensuite la saison 2, et d'ailleurs en saison 1 regardez, il hein, n'y a personne hein. en saison 1 euh, hors KVK, hein, ils sont tous en KVK. Saison 2, on a pareil, peuvent migrer que ceux avec la règle du moins des 90 jours comme je vous disais. Par exemple si mon compte a euh, 100 jours, je pourrais aller dans un Royaume qui a entre 70, si, non même pas entre 10 et 100 jours. c'est pas 30, c'est 90, 10 et 100 jours je crois que c'est ça la règle. Ça commence à devenir très compliqué même moi de tout me rappeler à partir de la saison 3, et je ne peux pas revenir en arrière non plus, hein. à partir de la saison 3, pareil, les mêmes mécanismes s'appliquent. Et maintenant, ils viennent de nous mettre un bridage à la saison 4, à savoir que je ne peux accueillir que 150 migrants. Quand j'arrive en saison de conquête, je suis tout de suite en hymne héroïque. Si on regarde l'hymne héroïque, hein, pourtant je vous dis, il y a moins de joueurs qui le choisissent, moins de royaumes, mais moins de gros royaumes peut-être hein, qu'ils le choisissent. Pourtant, il reste quand même pas mal choisi, ce qu'il de... qu devrait faire. Enfin, les joueurs vont surtout se précipiter là, le roi du Nil très choisi sur la campagne d'Orléans. Forcément, on ira voir hein, ce que ça donne dans la semaine la campagne d'Orléans et guerrier libre aussi. On ira plus en détail voir comment se finissent. Les KVK qui ont tourné dessus. Bref, il devrait créer, de mon point de vue, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez, une saison 4 hein, et une saison 5 qui deviendrait donc la saison de conquête. On aurait un, on a un KVK classique, deux, alors classique, regardez, hein, la carte elle est plus comme avant, vous l'avez connue si vous êtes sur des royaumes plus anciens. On n'a plus que 4 zones, saison 2 où on se retrouve bien avec les 8 zones dissociées et ouvertes hein, sur les coins, saison 3 où on est en light and darkness, lumière et ténèbres, saison 4 où on serait en hymne héroïque hein, sur cette map là et une saison 5 où on est bien en saison de conquête, mais cette fois on n'a que les autres, à savoir la Lutte des 8, la Marche des Âges, la Conquête du désert, le Roi du Nil, le Siège d'Orléans et Guerrier Libre. Ça serait beaucoup plus lisible, beaucoup plus simple, hein, sachant que sur l'hymne héroïque on serait limité à 150 migrants, immigrants, et sur la saison de conquête à 500. Quid de la question, est-ce que quand on a la migration spéciale de KVK à la fin de la saison 4, Team héroïque pour la première fois, est-ce qu'on est bridé également à 150 Ou dès le moment où on est rentré en KVK, ce bridage, hein, ce, cette diminution, cette limite disparaît Eh bien, il faudra tester voilà, c'est tout pour cette mise à jour, c'est déjà pas mal, beaucoup de nouveautés, le tombeau d'Osiris, la Ligue Osiris, saison 7 qui va commencer évidemment. On fera les pronos, je vous le rappelle, les 6 premières saisons, on a plié le store intégralement. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas pour cette 16e, cette 16e, cette 7e, même si ça a été chaud parfois. Si cette vidéo vous a plu les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide et